Salut, c'est j'espère que vous avez la forme. Voilà, On se retrouve donc sur la... On va dire, à mon avis définitif sur le jeu. Donc, j'ai toujours pas fini mon premier run. dire Putain, le mec, il a toujours pas fini. Non, je suis à... Voilà, je suis à 238 heures de jeu, niveau 170, c'est mon premier run. Euh... Bon, je peux dire, c'est un avis définitif. Hein. Bon, j'ai fini, là, je suis à Malenia, elle est en train de me poutrer la gueule. Ensuite, il me reste ça à faire. Et cette île, là, et c'est fini. J'ai fouillé pouce par pouce tout le jeu. J'ai fait tous les boss secondaires. J enfin, voilà, j'ai récupéré toutes les armes. possibles imaginables. Sans aide, Sans hein. aide, sans, sans tuto, sans rien. J'ai tout fait moi-même. C'est très facile. Il suffit de fouiller. Les tutos, vous n'en avez pas vraiment besoin. Il suffit de fouiller. Là, mes armes préférées, c'est celle-là. L'âme sombre de gargouille. Alors, ça fait ça quand on... Voilà, je l'ai fait monter à plus 10 Et pour Malenia, je conseille euh, Enfin, je conseille Vu comme elle, elle poutre la gueule des jambes enfin, La lame blasphématoire plus 10 Qui fait ça Et qui envoie de la, de la lave Parce que quand vous lui faites ça Ça la stunte complètement elle est, elle est éjectée par terre et le, elle, elle, elle, Vous pouvez encore la saigner par terre ça, ça la massacre Ça la fait tomber par terre Et voilà euh, pour la première phase, la seconde phase, ça lui fait que dalle. <rire> enfin, ça lui fait que dalle, ça, ne la fait pas tomber par terre. Voilà. Sauf vraiment à des cas exceptionnels si vous êtes collé à elle comme ça. Et, bah, ah, vous lui envoyez dans la gueule. Voilà. Ça. Ensuite, donc je lui me fais monter plus 10, Elle a 296 de dégâts, plus 191 de feu, donc euh, grosse arme. En bouclier, j'ai toujours mon bouclier de cuivre. Je le fais monter à plus 25. Donc il a 205 de d'attaque. Enfin, de ouais d'attaque, Mais euh, protection physique, il est à 100. Magie 55, 55, etc. Après en armure, j'ai pris armure des couteaux noirs, où il y a bien mieux. Hein. Mais moi je ne peux pas porter trop de charges lourdes. Mais vous pouvez prendre par exemple l'armure léonine, hein, qui est beaucoup mieux. Euh, j'ai pris ce masque-là de, de, de d'Okina parce qu'il il donne. Euh, je crois qu'il donne. Euh, voilà, il donne la dextérité, il a fait monter à 43, mais vous pourrait prendre n'importe quoi d'autre, hein. ça n'a pas de grosse espèce d'importance. Ce qui est surtout important, c'est ça. Il faut avoir euh, l'insigne d'épée les putréfiés alors il faut faire une quête qui hein, est assez longue hein, avec celle qui a la petite putréfaction qui avait le bras en moins pour faire toute la quête dans, dans tout le jeu et à la fin si vous, vous l'aider vous avez ça, c'est un signe là, délai putréfié et euh, ça vous permet donc de, de faire des, des attaques sur les... avant j'avais celle là, maintenant j'ai celui là, c'est le maximum là voilà, ça, ça, ça lui envoie énormément de dégâts, plus vous enchaînez, plus vous montez des dégâts vous pouvez monter à 1000, 2000, 3000 de dégâts, quand je veux dire, c'est un truc de fou. Après, j'ai pris le talisman de pavo Draconique. Euh, là, ça augmente grandement les, les, la protection. Après, j'ai fait augmenter la foi, augmenter la force. Euh, et mes stats, c'est celle-là. Alors, je suis à 40 de vigueur, 11 d'esprit, 28 d'endurance, 55 de force, 43 dextérité, euh, 24 euh, d'intelligence vous pouvez augmenter beaucoup plus par exemple avec ça en mettant ça à la place ça vous augmente tout regardez ah, mais je sais mais ça augmente les, les dégâts subis alors je sais pas si c'est bon avec elle quoi que je vous franchement honnêtement vous pouvez le mettre parce que je crois que je vais le mettre parce que je vois pas trop de différence avec elle parce que vous faites tellement poutrer la gueule à mort que je ne vois pas trop l'intérêt de, de mettre des trucs de protection, même des armures. J'ai même vu des gens qui l'ont fait à poil presque. <rire> je veux dire, vous faites tellement poutrer la gueule que. Enfin, je ne vois pas trop la difficulté le truc. Je vais vous montrer vite fait, après on va attaquer sur.. On va attaquer sur le. Comment ça s'appelle le... Mon avis, je vais juste vous montrer ma lignée vite fait pour vous dire, pour vous dire mes stats, de fou. Je suis. Pour ceux qui commencent le jeu, regardez, je suis niveau 170. Premier run, hein, j'ai pas fait de new game plus 1, plus 2, non. Premier run, 170 de niveau. Hein. Et regardez mes stats. Je vous montre bien, regardez mes stats de fou. Et bien, vous allez voir que je vais me faire poutrer la gueule. Pourtant, j'ai une arme qui est, qui est vraiment très, très, très efficace. Ah oui, autre chose, il faut avoir aussi l'alarme la imitatrice plus 10, je l'ai mis, qui fait apparaître carrément une personne comme vous. Et bien avec ça, pourtant ça veut dire qu'il y a le double dégât. Hein. Et bien vous faites massacrer, vous faites. Le premier, le premier euh, cap, je veux dire, le, la première euh, phase 1, ça va encore. Et la phase 2, elle vous massacre. Alors, je lu Voilà, regardez, ça la stunt complètement. Ça la fait tomber par terre. C'est extrêmement.. Voilà. Mort. En oh, une fois. Poum. Donc il y, y a des trucs. Bon je vais pas le refaire hein, parce que là. Mais pour vous dire, voilà. Vous pouvez vous faire massacrer en une fois. Comme ça. Alors c'est pour ça que je ne sais pas si c'est bon de mettre le truc qui augmente les statistiques. Parce qu'au final, ça vous augmente aussi les dégâts subis. Et pour moi, c'est pas bon. Le mieux à faire voilà c'est de virer ça. Mettre le pavot. Et là vous pouvez y arriver. Enfin. La première phase, j'y arrive assez facilement. La seconde phase, vous vous faites massacrer. Enfin, pour l'instant, j'y arrive pas. Pourtant, je suis niveau 170 avec des, larmes, des, des armes de plus 10. Donc, euh, niveau total, plus 10. Et euh, voilà, donc, <rire> je ne sais pas trop comment il faut faire pour l'instant. La phase 1, ça peut aller. La phase 2, elle vous déchire la gueule. Elle vous déchire. En plus, elle a la putréfaction, donc c'est la folie. Bon, voilà, bon, bref. Maintenant, je vais vous donner un avis. Alors... Euh... Les plus et les moins, maintenant je peux quand même donner un avis définitif, savoir, je suis à plus de 170 heures de jeu, vous rendez compte, un, run, un premier run, je ne sais même pas s'il y a des gens qui en fait autant. Donc j'ai fouillé vraiment tout tout tout, j'ai fait tous les donjons secrets, mais sans, sans astuce. Hein. Je, sais que je fouille mon pouce par pouce le terrain. Hein, et je regarde tout, tout, tout, tout. J'ai tout eu, les, les trucs secrets, cachés, euh, j'ai fait tous les boss secondaires. Euh, Enfin, J'ai eu toutes les armes, j'ai regardé après sur, le, sur internet si j'avais toutes les armes. J'ai eu toutes les armes, j'ai eu pratiquement. On va dire que le jeu, j'ai dû le finir à 95%. Pourquoi pas à 100% Parce qu'il y a des quêtes secondaires où vous pouvez changer. Soit vous faites de telle façon ou de telle façon. Moi, je l'ai fait de telle façon, j'ai aidé certaines, certaines personnes. Je referai un New Game plus 1 un juste une fois. Après, je ne pas plus 2, plus 3, ça, ça connerie. Juste pour faire les quêtes d'une autre façon. Voilà. Mais euh, c'est des rôles que j'aide certaines personnes, mais je les aiderai pas pour voir comment ça fait. Mais euh, donc on peut dire que j'ai vraiment torché le jeu, je l'ai torché à mort, hein. je l'ai vraiment vraiment fait doucement, doucement. D'ailleurs, quand j'ai des amis qui me demandent à chaque fois, ils me disent « Putain, mais t'as toujours pas terminé le jeu !» C'est voilà, pour vous dire, j'ai vraiment, vraiment fouillé doucement le, le, le, le jeu. Donc, alors il y a des, il y a des, des gros points positifs, comme j'avais dit dans, dans la première vidéo que j'ai fait sur euh, ben, mon avis après à 107 heures de jeu. Donc là, je suis à 170. Euh, non, je suis pas à 110, je raconte n'importe quoi. C'est mon niveau qu'à 110, excusez-moi. Non, je suis voilà, à 238 heures. <rire> je suis un gros fatigué de la tête, moi. Mm -hmm. Quand j'ai fait ma première vidéo il y a un mois, j'étais à 107 heures de jeu. Je suis à 238 heures de jeu. Non, mais pour vous redire. Et là, le temps que je termine, donc Malenia qui va me prendre un temps fou, que je vais recommencer à bien fouiller le secteur là parce que là j'ai encore secteur bien bien parce que moi je fais comme ça hein. d'abord je fonce un petit peu puis après je fouille au millimètre tout ce secteur là bien bien bien bien pour regarder s'il n'y a pas de truc caché plus à faire euh, excusez euh, à faire euh, là parce que là j'avais terminé le boss après il me reste encore tout ce, ce niveau là à, à, à refaire bien puis j'ai bien refouillé la zone puis après il me reste la l'île à la fin comme ça J'en ai pour... Euh, vous pouvez rajouter avec moi, avec mon style de jeu, pour ajouter 50 heures de plus. Donc, je serai à 300 heures de jeu rien que pour le, le premier, le... Comment s'appelle le, euh, le premier jeu, quoi. Première partie. Donc, pour vous dire. Donc, ceux qui disent, est-ce qu'il y a une bonne, une bonne durée de vie Ben, voilà. <rire> 300 heures de jeu. Ça parle pour moi. Hein. Après, comme je vous dis, moi, je suis un fouilleur. Hein. Je suis un gros, gros fouilleur. Hein. Donc, les gars qui fouillent, qui fouillent pas ou qui foncent, oui, ils pouvaient le faire même en 100 heures, hein, même 50 heures. Mais hein. pour quelqu'un qui fouille bien, bien, bien, bien, qui veut toutes les armes, qui veut toutes les montées, tout ça, à fond. Enfin, euh, euh, toutes les montées, genre, les principales, enfin, celles que vous aimez, les montées à plus 10. Oui, euh, vous, vous avez vu d'ailleurs, hein, pour un premier run, vous pouvez monter vos armes à plus 10. Il hein. n'y euh, a, a aucun problème. Il n'y a pas d'un New Game Plus pour les monter. Après les, les autres parties, ça sera pour les monter encore plus haut, mais pour l'instant, pour les monter déjà plus 6. Bon, voilà. Allez. Alors, comme je vous avais dit dans, le premier, dans la première fois que j'avais fait sur euh, Elden Ring, là, à 107 heures de jeu, euh, comme je vous dis, moi je suis un gros gros fan des Dark Souls, hein, même vraiment de la première heure. Hein. J'ai fait donc les Demon Souls sur PS3, après j'ai fait Dark Souls euh, 1 sur, euh, sur PC, j'ai la, la, préféré prendre la défi. La, prépare tout edition édition après j'ai fait le Dark Souls 2 sur PC Dark Souls 3 je l'ai fait sur console par contre lui euh, avec tous les DLC hein, de à chaque fois après j'ai fait aussi Bloodborne euh, et voilà et maintenant j'ai fait celui-là bon le, le nouveau de Demon Souls je peux pas le faire parce que je suis sur Xbox rx et je sais pas, la, la PlayStation 5, je la prendrai, mais en fin de vie, parce que ça me fait trop cher, hein, de consoler ça sans savoir. <rire> je ne suis pas Rothschild, je suis pas Macron, hein, je ne suis pas cette pourriture de Macron. Donc euh, voilà, euh, là, j'attends un petit peu, mais je le ferai, sûr et certain, parce que vu euh, les graphismes et tout, c'est magnifique. Donc, mon avis maintenant, on peut dire définitif, je ne reviendrai plus sur, sur, sur, sur à refaire une vidéo. Mon avis définitif, alors, euh, je vais partir dans les points négatifs tout de suite. Après, parce que comme ça vous pouvez voir, vous faire un avis, et après je vous dirai les points positifs. Alors point négatif, je trouve les boss trop simples. Mis à part Malenia qui vous poutre la gueule, mais mis à part Malenia, il y a eu pour moi, hein, pour ma part, il hein, n'y a eu que deux boss qui m'ont, fait, qui m'ont fait bien mal. C'est elle et le géant de feu qui est ici. Là, derrière ici, là, c'est là. Ou là ici plutôt. Ici là. Voilà ici. Il y a le géant de feu. Euh, c'est pas qu'il est forcément très dur, mais il est tellement géant, il est tellement chiant, il a des espèces de roulades où il peut vous one shot en bon, une fois. Alors euh, c'est ça qui est dur. En plus il balance du feu et tout. Enfin, est, il est, vous allez voir, je vous dis pas plus, mais quand vous allez y aller, est, il est extrêmement chiant, c'est un boss qu'il faut se faire à cheval. Mais euh, non, non, il est extrêmement, il est extrêmement violent. Et après Malenia, qui est carrément qui est cheatée à mort. Hein, je veux dire, euh, elle, a des, elle a des coups en one shot. Euh, et en plus elle se soigne en même temps qu'elle qu vous tape. Donc, re... <rire> c'est vraiment... Ouais, ben, c'est un truc de taré. Donc, vous vous rendez compte, quand je suis au niveau 70 et j'en chie les gens à mort. Alors, euh, un gars qui veut foncer, il va arriver, il ben, va se faire massacrer. Donc, voilà. Mais, mis à part ça, que ça soit boss secondaire ou les autres boss, j'ai vu aucune difficulté. C'est ça qui m'a vraiment déçu par rapport aux autres Dark Souls. Ils sont beaux. C'est certain qu'ils sont vraiment stylés et tout. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est des beaux boss, il hein, n'y a pas de problème. Euh, mis à part les boss secondaires, mais je dis optionnels, hein, vraiment, certains ont tendance à se répéter, parce que vous allez dans certains donjons, euh... parce qu'il y a différents boss, il enfin, y a les boss filaires, hein, comme Malenia et compagnie, après il y a les boss secondaires, comme le boss, euh, comme s'appelle le boss euh, géant de feu par exemple, hein, c'est un boss secondaire, et après il y a les boss optionnels, euh, qui sont vraiment dans des donjons, et ces fois ça tendance à se répéter un petit peu, mais c'est vrai qu'en règle générale, vous allez passer, euh, vous, a, vous allez leur rouler dessus, quoi. je veux dire, euh... Attention, je parle pour un type qui joue à Dark Souls. Pour un type qui ne connaît pas Dark Souls euh, ou autre, il va se faire massacre. <rire> Attention, quand je vous dis vous allez rouler dessus, ça veut dire que c'est pas des boss c'est super simple. Non, non, c'est super dur. Mais compte tenu d'un de, de, type qui connaît bien la série des Souls, euh, moi, j'ai pas vu de difficultés majeures quand je vois des gens qui disent ouais, « wa putain, il est dur le jeu !» Non, non, c'est pas vrai. Il est technique. Il faut être malin. C'est un jeu, par contre, qu'il faut utiliser beaucoup son cerveau, euh, bien utiliser ses armes, parce que certaines armes ne fonctionnent pas avec certains boss. Comme par exemple Malinia qui sait qu'elle est savoir que c'est la lame blasphématoire, qui est vraiment, vraiment efficace. Et ça, je l'ai découvert tout seul. Hein. Pas, je ne regarde pas les tutos. Hein. Je regarde jamais, je ne veux pas me faire spoiler de la moindre chose. C'est moi-même en, en testant telle arme, telle arme, telle arme. Je me suis dit sans doute, elle ne va, elle va pas aimer tel, tel machin, telle chose. Et la lame blasphématoire, comme il euh, y a le feu dedans avec, apparemment, elle a l'air de craigner le feu. Vous avez vu, hein, je vous l'ai montré, ça, ça la stunt complète, ça, ça la fait tomber par terre. Donc euh, voilà, il faut vraiment utiliser son cerveau. Il ne faut pas hési hésiter aussi à utiliser des trucs à distance sur certains boss comme de la magie ou, ou des arcs. Moi je suis très je suis vraiment archer, hein. je voulais vous montrer. Euh, J'ai toujours utilisé des arcs moi. Donc moi mon, mes arcs préférés, c'est celui-là. Mon arc préféré. C'est Celui-là, c'est un arc tout con, <rire> vraiment le truc du, du début, arc long, mais je l'ai monté à plus 22, il a 182 de dégâts. Euh, avec une, euh, En cendre des guerres, j'ai mis flèche puissante, et après j'ai l'arc de géant à 130, qu'il ne faut pas que j'oublie de monter d'ailleurs, je ne vais pas trop oublier de monter à un niveau, mais il est déjà à 130, hein, pour vous dire. Euh, après il y a d'autres arcs, hein, vous voyez, mais des arcs rapides et tout ça. Et en arbalète, je prends la petite, c'est là, plus 6, de temps en temps je m'en sers, ou alors la grosse arbalète lourde, mais voilà. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, à utiliser le, comme ça s'appelle le, ça, ça, ça, franchement, à, à bien réfléchir, à, à utiliser sa cervelle. Il ne faut pas foncer dans le tas comme un imbécile. Euh, il ne faut pas euh, dire ouais, je vais compter juste sur les roulades et comme ça. Non. Il y a certains boss, ça va passer. Certains boss, vous allez vous faire massacrer. Mais vraiment, vraiment, sévèrement massacrer. Et vous avez beau invoquer les petits esprits avec vous. Euh, euh, vous avez vu là, sur ma j'avais invoqué pourtant, c'est un esprit qui est exactement pareil que moi, qui a les mêmes stats, c'est tous les mêmes, stats, tout, les mêmes ma marre, mais vous, fait, vous pouvez faire poutrer la gueule, mais violemment. Attention, moi je joue hors ligne, hein, je joue pas en ligne. Donc moi je veux pas l'aide des gens, c'est pas que j'aime pas jouer avec les gens, hein, c'est pas loin de là, hein, mais c'est que pour un premier game, je, je veux pas que les gens interfèrent dans ma partie, je veux pas qu'ils m'aident. Et donc, si vous jouez comme moi seul, et que en plus vous faites juste aider par vos petites invocations, si vous n'utilisez pas votre cervelle dans ce Elden Ring, vous allez vous faire massacrer. Mais malgré tout, vous allez voir que les boss, ils ne sont pas exceptionnellement durs. Pas du tout. Ça, c'est le premier truc. Pour encore, euh, deuxième point, toujours sur les mêmes boss, euh, euh, vu que c'est un monde ouvert et que vous pouvez monter sur certaines parois, certaines choses, il y a des boss, je peux vous promettre, par exemple, le premier boss que c'est poussé, c'est un, un type sur un cheval avec toute une armure d'or et tout. Je suis monté sur un sur une espèce de pilier, pas pilier, une espèce de, de surface en haut, en hauteur. Je l'ai simplement tué à l'arc. Simplement. J'étais niveau de 10, hein, c'est au début, début du jeu. Je l'ai tué à l'arc. Ça, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, oh, c'est complètement con. J'arrivais, je tirais une flèche. Je tirais. Ça veut dire que je me maximise à mort de flèche et je le tue à distance comme ça, flèche. Et à des boss, des fois, ça peut le faire comme ça. Ça, c'est deux. Après, toujours sur les boss 3, certains boss bug. J'ai eu des dragons ou même d'autres monstres que, qui, se, qui se prennent dans des parois, ils, ils buguaient et moi j'étais là, je les massacrais à coups d'épée ou à coups de, de flèche à distance comme ça ou au contact. Mais voilà, ça par contre, les trucs qui bug, c'est rare. C'est rare, mais j'en ai eu deux. Voilà. Sur 270 heures de jeu, j'en ai eu deux. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà. Après, bon, ça c'est pour la partie boss. Après, euh, qu'est-ce que je peux reprocher encore euh, je trouve que certaines quêtes sont complètement what the fuck. Et c'est vrai que pourtant j'ai jamais regardé aucune soluce. Sauf une quête, c'était euh... non, deux... non une, une seule quête, une seule quête. C'était la quête avec euh, Rani la sorcière. Euh, à un moment, bon, je vous dis pas, je ne spoil pas du tout. Mais à un moment, il y, a, y a, vous allez voir, euh, vous lui apportez certaines choses à la sorcière, elle vous dit ok, et après, elle vous dit oh vous n'avez pas la moindre idée que la quête elle, elle pouvait continuer ou qu'il fallait faire une, une certaine chose pour pouvoir continuer. Et vous êtes obligé d'aller regarder la, la solution parce que il y a certains trucs où vous dites voilà, c'est... C'est pas possible. » C'est comme un moment, il y a, y, a y a une quête aussi, je crois que c'est toujours dans « Rani de la sorcière » ou sous une autre... Attendez. Attends, je sais plus maintenant. Euh, non, c'est pas « Rani de la sorcière », c'est une autre quête. Euh... C'est pour aider une, une c'est pour attendez, je crois que c'est pour aider ouais c'est pour aider une espèce de une autre sorcière aussi et euh, elle est le, le truc est caché dans le sol là où il faut aller et et pour y aller pour et pour rentrer dans dans dans, dans ce dans ce dans ce niveau il faut taper comme ça